Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Wouhou, nous sommes dimanche encore. Nous sommes le jour où j'ai enregistré la vidéo où je donne un petit, euh, voilà, un petit coup de gueule sur l'état de la communauté Call of Duty, les différentes critiques et phrases que l'on peut lire en ce moment. Voilà, J'ai voulu euh, dire ce que j'avais à dire. Ça fait une heure qu'elle est sortie. Je regarde vos retours pour l'instant. Ils sont assez positifs, donc euh, je suis assez content. Je m'attendais pas à avoir autant de mecs qui allaient être d'accord avec moi. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de mecs qui allaient me démolir. Mais là, je vous jure, quand je l'ai sorti, je fais « Tu sais quoi ?» bah les couilles, je dis ce que j'ai à dire, puis après s'ils si sont contents, ils sont pas contents, c'est pareil. De voir qu'il y avait certaines personnes qui réussissaient à se retrouver au travers de mes paroles, euh, c'est très très lourd et ça fait plaisir. Euh, je suis un fan de Call of Duty, je suis un fan de cette licence, ça fait 14 ans que j'y joue, et avoir des personnes qui euh, on va dire font front face au, de temps en temps à un peu de mauvaise foi ou, ou autre, et qui ne se reconnaissent pas forcément dans, dans les râleurs perpétuelles qui font que de « Ah, de toute façon, c'est mort, la licence, na vivement Battlefield, pour euh, Ouais, dans deux mois, c'est mort. Bon. Euh, va voir avoir des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce genre de poncif à chier, ça fait aussi plaisir. Il est 20h, nous sommes dimanche. Lyon joue dans 45 minutes. Pff, comment vous dire Genre là, je suis dans une sorte de mixité, c'est-à-dire que j'ai le cœur léger. Je crois en mon équipe, je suis un fan, j'espère qu'on peut gagner là-bas. Enfin, euh, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de le faire. Un match nul, je serais ravi. La défaite est aussi une très grande possibilité, mais je vous cache pas qu'au moment où on va sortir cette vidéo, soit on sera fait tartiner, soit je serai très heureux. C'est très désagréable d'être dans cet entre deux un petit peu bâtard. Mais ça, la regarde, on s'en bat les couilles. Le début de semaine va commencer et va être assez sympa. J'ai des choses à vous dire. Let's go in game, c'est parti. Oui, les amis, nous sommes sur la map de Paris. Alors en plus, en parlant de Paris, je viens de voir leur composition. Autant de dire que je me suis un petit peu fait caca dessus. Ah, le football, ce sport qui va me torturer. Mais vas-y, on va pas parler que de ça. C'est le début de la semaine. J'espère que le vote se passe bien. Voilà, mi-septembre. Enfin, un peu, on a un peu passé le mi-septembre. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Enfin, la rentrée a un petit peu démarré, ça y est. Vous avez rencontré vos premiers potes, vous avez pu déménager pour ceux qui, pour ceux qui étudient dans des villes dont ils ne sont pas originaires. Hop, C'est un peu le bordel et en plus, on n'a même pas pris Ah, Regardez, personne n'a pris A, personne n'a pris C, personne n'a pris B. Et toi, Jack, tu vas fermer ta gueule. Désolé, c'est pas trop gentil, mais il y a des gens par là. C'est le bordel. Le B a été pris, mais ni le C, ni le A. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je suis très honnête avec vous. C'est la, un... la première fois que je vois un start de game comme ça, c'est n'importe quoi. Donc oui, mes amis qui ont déménagé pour leurs études, vous avez eu le temps d'arriver dans, dans vos villes respectives, dans vos apparts. Les villes étudiantes, les Lyons, les Strasbourg, les Angers, les... Les plaisirs dans ce style, j'espère pour vous que ça se passe bien, j'espère que vos cours sont à votre goût, à vos goûts pardon, j'espère que tout ceci se passe bien, moi me concernant ça va, alors j'ai fait un faux départ la semaine dernière, la semaine dernière je vous avez annoncé le retour de Zachary, malheureusement je devais avoir un invité mais ce dernier m'a, Enfin, voilà. On va... on va parler français, j'ai pris un dodge, j'ai pris un dodge et quand tu fais Zachary, qui est une émission où littéralement tu reçois des mecs et où tu fais leur passage et tout ça machin, quand le mec est pas là c'est un peu plus compliqué très dépendant des invités donc du coup forcément si je me fais un peu dodge c'est un peu dur mais à côté de ça j'ai bien travaillé. J'ai ma liste des invités jusqu'en octobre prochain donc franchement je suis d'une assez bien. Il y a quelqu'un là. Oh je l'ai eu. Je suis à un kill de feu man et deux kills de, des chiens. Et donc du coup j'ai ma liste des invités jusqu'à fin octobre les gars, fin octobre, donc je vais avoir de tout et de rien, gros streamer, gros youtubeur, commentateur League of Legends, joueur pro CSGO, euh, franchement je vous dis la liste je vais vous la, pré euh, la, la, la faire demain, la diffusion ce sera mardi là, donc demain à 18h d'accord, premiers accords libres de la saison, et je vais vous le spoil là parce que enfin je vais vous le spoil au moment où sort cette vidéo, normalement vous devriez être au courant, j'étais en série du 8, j'ai trop la... Edge, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, sa grand-mère, bâtard, ah, j'ai pas compris en plus, j'ai pris deux coups vraiment vénère. Alors qu'avec des chiens et Feumann, ça aurait été un petit peu différent, mais après la partie, c'est loin d'être terminé. Ouf, il a pris cher lui, il avait l'air de savoir jouer, il a pris cher. Mais c'était pas un mauvais joueur. Donc je commence cette saison de Zach en roue libre avec notre bien-aimé Narcus. Notre bien-aimé Narcus et qui est, voilà, euh, pour ceux qui connaissent pas, mais, euh, le joueur ancestral, streamer de League of Legends, etc. C'est un bon gars, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, très intéressantes avec lui, donc je suis content de commencer. Euh. Oh la saison avec un mec comme lui, je, je suis à deux balles, mais en fait c'est un truc de... Je, les mecs avec moi s'en battent les couilles de l'objectif, mais... Can we get some points please euh, C'est un truc de ouf, <rire> les mecs s'en un truc de malade. Alors c'est vrai que moi aussi j'avais pas donné moi, ma plus grande attention au, à l'objectif, mais quand même. Je qu'il y a des limites. Reviens petit. Oh, il est revenu Oh, j'ai mal parlé, j'ai dit reviens petit Il est revenu en plus Go on me, go on me. <rire> Donc, je commence avec Narcus, j'ai hors-jeu. Il euh, y a également, euh, voilà, mon premier passage, euh, hop, popcorn la semaine dernière. Je suis, je suis venu avec une jolie chemise à, à, à fleurs. J'espère que ça vous a plu, euh, pour ceux qui ont regardé. J'étais assez content Oh, j'ai pris trop cher Oh, la grue qui m'a pété direct Go, go, go on go on go on me, go on me, go, on me. go mais viens, viens! Mais venez! Mais les gars, il reste à 1 cm! Mais vous êtes vraiment des saletans! Je gole bille grand-mère! Désolé, je, je sais qu'il faut pas rager, je sais. Voilà, c'est bon, c'est bon, j'ai eu B. Ouf, toi tu meurs aussi et c'était le bordel. Donc niveau émission c'est lourd, niveau euh, local, certains me demandent où est-ce qu'on en est pour les locales, c'est quasi terminé. C'est quasi terminé euh, le local, c'est-à-dire que il me reste que quelques détails à régler, euh, not notamment au niveau du plateau. Ouf, Oh imagine si je l'avais eu aussi, putain mais c'est tellement bordélique sur cette map, c'est un truc de ouf. Mais ils veulent pas apprendre à ah, je, je peux pas tout faire les gars, je peux pas être fourré moulin, vous, vous avez même pas le, le réflexe de prendre le. Mais c'est un truc de ouf On a le ils près de ni A ni C mais vous êtes vraiment trop con, mais c'est pas possible d'être aussi con mais. Je déteste mes alliés des fois. You guys are fucking bad. Vraiment hein. C'est un truc de ouf. Enfin, bon, il faut, il faut partager. C'est pas bien. J'ai dit que maintenant on local un petit peu. Mais bon, je voulais quand même te euh, dire un peu ce que je pense parce que sinon. Non, le Lewis m'a bien anticipé. Euh, prenez C. Défendez B et on sera bien. Donc, au niveau du local, euh, il va y avoir bientôt euh, une vidéo qui va être euh, le, en gros la vidéo setup finale où je vous présente tout. C'est-à-dire que mon setup perso qu'on a fait au niveau du plateau et euh, grosso modo le travail qu'on a effectué ces dernières semaines et qui me permet de, de pouvoir bientôt commencer les émissions en direct du local et ça, ça me fait bander, vous voyez. Oh, non, on en joue tellement zéro l'objectif, c'est insupportable. Je, je vais être à 6 captures déjà alors que j'ai passé le début à m'en branler mais là c'est un petit peu... C'est honteux comme dirait René Malville, paix à son âme. Donc bientôt un local final avec tout le setup. Les émissions, et comme je vous ai dit pour les prochaines semaines, on se, on se fait tourner le cul. Je vais être avec vous en termes d'objectifs, on se fait tourner le cul. Un truc de fou malade. Go and be if you want to play your kill, go in uh, matchmaking uh, please. Peu, because, uh, You're doing it wrong. Voilà, je gueule un peu dessus. Et en plus, j'ai dit go in matchmaking, je vais dire go in TDM, team deathmatch. Go and fucking be. L'autre il passe à côté, il s'en bat les couilles et tout. Vraiment, c'est. Oh, des fois la commis de ce jeu, c'est. Oh là là là là. C'est dur. Maintenant, on va se taper un kiff et je vais chanter. SOS Wistiti. T'as les tricks, c'est la tactique. Et attention au Whistiti. Si tu fais un triple c'est dit oui. SOS Wistiti. Ouh. Vous avez, vu, vous avez vu SOS Zach Nanny Pas mal SOS Zach Nanny, un petit triple là comme ça en chantant SOS. Oh En Charlie. Ils sont où Franchement c'est tellement le bordel, je sais même pas où ils sont. Ils sont où Vas-y, go, c'est, go, go, On va c, On va essayer de gagner cette game, les gars. Et surtout, là, je suis pas loin dans mon streak, là. Ah, là, là, si je peux avoir les chiens. J'ai jamais eu les chiens en vidéo, encore. J'ai fait un gameplay il y a pas longtemps. Mon meilleur gameplay sur le jeu. Je pense que je vais peut-être vous le poster sur YouTube à un moment où j'aurai moins de trucs à foutre, tu vois. Une sorte de bon gameplay RAW, comme ça, qui est pas non plus incroyable à regarder, parce que je sais que c'est du gameplay sur stream. C'est peut-être un peu moins intéressant pour certains. on va perdre le four l'objectif Attends, Et c'est une sorte de gros gameplay avec où j'ai deux fois les chiens etc Vraiment c'est la folie Et je me dis que le poster à un moment ça peut vous faire un petit contenu sympa Sinon comme d'habitude vraiment si vous voulez plus de Zach J'ai toujours ma chaîne replay qui est dispo en gratuit C'est la chaîne replay euh, bah, de mes streams tout simplement Et vous avez énormément de gameplay Je suis en en de 8 Oh merde Je sais pas où, où aller Ok, on a le lance-flamme. Trace, qu'est-ce que je fais Comme je disais. Oh, non, Nick Tamir, j'allais avoir les chiens, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En, fait, en plus, je l'insulte alors qu'il n'y a aucune raison de l'insulter. Franchement, il y a aucune raison de l'insulter, le mec là. J'ai juste été un con. On reprend le point. Je m'en occupe. Euh, normalement, ça devrait pas être à moi de faire ça, mais c'est pas grave. Et reviens reviens petit. Je vais m'occuper de ton cas là moi avec ce lance-flamme. Donc ma chaîne replay est dispo et il y a beaucoup de, de replays de meilleurs game Vanguard si vous avez vraiment juste envie de vous poser devant un gros gameplay. Et devant le Zach Nani, c'est la meilleure solution. J'aurais dû faire un kill encore supplémentaire malheureusement. Ça a été assez mal joué pour être honnête. Ok, ils vont être en A. Ils vont être en A. Premier kill. Il y en a un deuxième là. Viens les ah oh, mais les whis il, il me joue hein. les whis il me joue les whis il me il me fait un vrai, un vrai challenge le frérot il est loin d'être naze en, en il est loin d'être naze en duel ah oui euh, je voulais parler d'un autre point bah, concernant le jeu et ça c'est une impression très personnelle parce que de toute manière on pourra jamais vraiment avoir la vraie réponse parce qu'il me semble que Activision n'a jamais reconnu ne serait-ce que l'existence du SBMM. Mais dans ma vidéo d'hier, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah, « Zach, t'as pas parlé de SBMM ?» Et franchement, c'est même ah, chien hostile, c'est pas bon ça. Bah, en fait, c'est même pas que j'ai pas parlé de SBMM ou passé la chose sous silence, c'est que j'ai l'impression que sur Vanguard, pour l'instant, et à la bêta. Donc voilà, comme ça, moi, je, je, je prends des grosses pincettes, je peux pas faire mieux. Euh... Je veux pas faire mieux j'ai l'impression qu'il n'y a pas de SBMM c'est à dire que personnellement je fais beaucoup de grosses grosses parties je vous l'avez capté je fais énormément de grosses parties et je ne tombe pas sur des parties qui sont graduellement plus difficiles est ce que ça veut dire qu'il y aura moins de SBMM est ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas absolument pas ça ne, veut... ça ne veut pas du tout dire ça ça veut absolument pas être le signe du fait qu'il n'y aura pas de SBMM mais pour l'instant j'ai l'impression que pour la bêta ils nous l'ont pas mis donc du coup je peux tout à fait enchaîner des grosses games sans être à un moment sanctionné par ce dernier et tomber sur des équipes de plus en plus difficiles ou des mecs de plus en plus chaud. Pour l'instant, j'ai la chance. C'est pas le cas. On déballe un peu à tout le monde, c'est le bordel. On a toujours deux points. Ça tient. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de SBMM dans cette bêta. Et ça, c'est plaisant. Genre là, ça joue vraiment comme à l'époque, ça enchaîne des games. Il n'y a pas de questions à se poser. Il y a un autre truc que j'ai l'impression pour l'instant qu'ils ont peut-être... Un petit peu corrigé, c'est le son. J'ai l'impression qu'ils ont apporté une première modif et j'entends beaucoup mieux, mais enfin, beaucoup mieux. J'entends légèrement mieux les mecs par rapport au premier jour où vraiment j'entendais quasi rien du tout. J'avais vraiment le sentiment d'entendre que dalle. Là, j'entends beaucoup mieux et bah, du coup, forcément, c'est un peu mieux, un peu plus sympa. Je trouve qu'il y avait un équilibre à faire et à trouver entre ne rien entendre ou alors trop entendre. C'est vrai que quand tu entends trop les bruits de pas des autres, bah, forcément, ça peut paralyser un petit peu tout ce qui est le rush, tout ça. J'ai l'impression, et en tout cas, le sentiment pour l'instant que c'est pas le cas et peut-être qu'ils rehaussé un petit peu ils ont également augmenté la bêta elle devait durer Ah c'est moi là, elle devait durer jusqu'à euh, jusqu'à lundi et finalement elle va durer jusqu'à mercredi donc vous allez avoir bonus vidéo jusqu'à mercredi 53 21 voilà euh, bon gros gameplay en kill. pas mal de morts aussi mais assez actif et surtout on a gagné au final et ça c'est plaisant donc du coup ça me donne également l'occasion de vous dire qu'il y aura des vidéos jusqu'à mercredi au lieu de lundi et puis après on enchaînera avec autre chose parce que j'ai également prévu autre chose pour cette semaine il n'y aura pas que du Call of Duty merci à vous d'avoir suivi ce gameplay désolé c'est vrai que c'était un peu plus décousu sur ce que j'avais envie de dire et ce que je voulais euh, exprimé, Mais bon j'espère que vous avez passé un bon moment quand même si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude et on se retrouve dès demain pour un nouveau gameplay, bisous les gars ciao ciao